Vision, c'est un projet collectif et ambitieux. C'est un projet qui a pour but de monter un spectacle basé sur l'émotion et l'immersion. Vision, c'est un spectacle immersif qui mélange musique, théâtre et cinéma. Ça raconte la vie de quatre jeunes à travers une soirée. Ces quatre personnages ont chacun des soucis, que ce soit de solitude, de drogue. Et surtout les états d'âme de ces jeunes et ce qu'ils ressentent au fond d'eux. This is war with the enemy, think that it was meant to be Living in a time where diseases are on every screen I won't let them fester me, I know most are festering Negativity is a plague for the mental. De ce projet, c'est un peu un coup de folie de la part de notre classe. En fait, on voulait pas juste faire un spectacle classique. On est qu'en première année, on n'a aucune expérience, et là, on a pu se confronter directement à la vie réelle et au milieu dans lequel on veut être. Le côté production, le côté logistique, le côté communication, on a tout appris avec ce spectacle préparer des timings de spectacle, faire un rétro-planning, à travailler en groupe, à travailler avec tout le monde, à être en cohésion. Euh, et à savoir aussi gérer son stress. Qu Il y avait euh, du stress, euh, de l'agitation, qu'on enfin, était en retard et qu'en fait rien se passait vraiment comme prévu. J'avais encore jamais travaillé avec autant de monde et personnellement, ça nous a aidé à nous gérer et à nous canaliser. <musique> on voulait absolument donner de l'émotion. On voulait que quand ils ressortent de la salle, ils se disent « mais <rire> Vision, c'est des étudiants de première année qui ont voulu découvrir le monde total du spectacle. Vision, ça a été une expérience inoubliable.